Salut tout le monde, bienvenue dans la dernière vidéo de la première saison de Qu'est-ce que tu dis Aujourd'hui on va revenir sur ce qu'on a vu cette année, sur les sujets qui ont évolué, sur les choses dissimulées dans nos vidéos Oui, il semblerait que vous ayez manqué quelques petites choses, et sur le joli twist qui est en train de nous arriver grâce à tout ça Oui, on vous fait le coup du rester jusqu'à la fin, on a une grosse nouvelle à vous annoncer Les objectifs de cette première saison étaient multiples. Ils étaient tout d'abord personnels. Il nous fallait apprendre l'ensemble du métier de vidéaste. C'est-à-dire l'écriture, le cadrage, la lumière, le son, le tournage, la réalisation, le montage, la publication, la communication et j'en passe. Ce qui fait énormément de choses. Et avec deux ingés en informatique spécialisés en logiciel et en réseau, on partait de loin en matière de vidéo. Ce qui est chouette, c'est que nous avons beaucoup progressé. Vous pouvez le constater par vous-même en regardant nos premières œuvres. Ça commence à être mieux et c'est beaucoup grâce à vos commentaires, mais on a encore beaucoup de travail. Ensuite, nous souhaitions vous montrer que l'informatique n'est pas aussi complexe que ce qu'on pourrait croire. Pour vous aider à gérer vos ordinateurs et vos téléphones mobiles, qui sont aussi des ordinateurs en fait, nous avons abordé quelques sujets de base sur le fonctionnement des PC et sur les plus gros problèmes que vous pouvez rencontrer au quotidien. On vous a aussi montré que, grâce à toutes les ressources qui existent en ligne, on peut réussir à faire plein de trucs cool grâce à l'informatique. Un autre sujet qui nous tient particulièrement à cœur, c'est tous les aspects qui touchent à la liberté individuelle et à la vie privée. Et comment le monde de l'informatique vient chambouler tout ça. Comme souvent, l'informatique, et en particulier Internet, sont des outils géniaux qui peuvent être utilisés de bien des manières. Il y a des trucs extraordinaires, on peut communiquer avec toute la planète, on peut partager ce qu'on aime avec des vidéos, on peut écrire une encyclopédie universelle coopérative, mais il y a aussi certaines dérives comme par exemple la surveillance de masse, les piratages de données, la censure et d'autres joyeusetés. Internet devient ce qu'on en fait. Alors soyons-en des acteurs et ne laissons pas faire n'importe quoi. C'est pourquoi on vous explique comment tout ça fonctionne, pourquoi ces dérives sont des problèmes et les solutions que chacun peut mettre en place à son échelle. Voilà pour les principaux sujets abordés. Faisons maintenant un petit tour en chiffres. Depuis octobre 2017, nous avons fait 17 vidéos, du coup, avec euh, celle-ci. Nous avons été publiés dans Linux FR et nous sommes passés à la radio, chez Radio Cause Commune sur la bande FM, quoi. Et le plus fou, c'est que vous êtes plus de 700 abonnés, que vous avez visionné 16 000 fois nos vidéos, que vous avez levé pas loin de 1200 pouces en l'air, contre seulement 12 pouces vers le bas. Votre vidéo préférée est celle sur le logiciel libre, qui a passé les 3 000 vues. Allez on enchaîne avec un retour sur certaines de nos vidéos pour vous donner l'évolution des sujets d'actualité dont on a parlé. Côté failles de sécurité, on commence par faire le point sur Crack Attacks, le sujet de notre toute première vidéo. C'est une faille qui permettait de se glisser entre un appareil, comme votre téléphone ou votre ordinateur, et son point d'accès Wi-Fi, comme votre box ou le point d'accès d'un centre commercial. Ça permettait d'avoir accès à toutes les communications mais aussi de se faire passer pour un site et ainsi récupérer des identifiants. Bonne nouvelle tous les appareils récents ont été corrigés, il y a même une nouvelle version du protocole WPA, le WPA3, qui est en préparation et qui sera encore mieux sécurisé. On le redit, encore et encore, faites vos mises à jour. Deuxième et troisième faille de sécurité dont nous avons parlé, Meldon et Spectre. Ces failles-là permettaient toutes les deux d'accéder à la mémoire de travail de nos processeurs. Un endroit qui devrait être inaccessible puisque toutes les données, dont les mots de passe, y sont en clair. Ces failles étaient beaucoup plus complexes à corriger car le mécanisme incriminé permet d'accélérer les calculs des processeurs et car la seule solution dans un premier temps était euh, bah, de ne pas s'en servir. Il y a eu des corrections dans les micro-logiciels des processeurs, dans les systèmes d'exploitation, dans les navigateurs web, etc. Les pertes de performance liées aux corrections, très variables en fonction du type d'application, semblent finalement moins conséquentes que les premières estimations le laissaient envisager. D'après les derniers chiffres, on serait entre 2 et 14%, ce qui n'est pas forcément perceptible. Aujourd'hui, il semblerait que le problème soit en passe d'être réglé. Sous Windows, il existe même un utilitaire qui permet de savoir si votre PC est bien protégé. En aparté, nous sommes assez déçus que ce sujet n'ait pas plus fait parler de lui. Le gros souci avec la faible médiatisation de ces failles et des histoires qui les entourent, c'est que ça laisse le champ libre à Intel, un des acteurs à l'origine du problème, pour sortir tranquillement une nouvelle génération de processeurs exempts de ces défauts, et de nous les refourguer super cher en mode « Hey Ceux-là sont fiables !» C'est tout pour les failles, faisons maintenant le point sur nos claviers. On vous en parlait en début d'année, la FNOR travaille sur la normalisation du clavier français. D'abord repoussée en juin, elle est maintenant prévue pour le 15 septembre 2018. On n'a pas plus d'infos que ça, alors on verra ce qu'il en est à la rentrée. Voilà pour les news. Bon, et sinon, on ne vous a pas tout dit. Parmi nos vidéos, on a planqué un petit paquet de trucs. Certains d'entre vous ont, paraît-il, repéré des lettres dans les vidéos. Mais ce n'est pas tout, il reste pas mal de choses à découvrir. Il se trouve que c'est le début d'un jeu de piste qui vous mènera à... ...vers l'infini et au-delà Alors on vous invite à creuser encore. Parlons maintenant saison 2. Oui, parce qu'on n'a pas prévu de s'arrêter là. Maintenant que les bases sont posées, on va attaquer des sujets super cool. On va vous expliquer comment fonctionnent les réseaux, Comment fonctionne Internet, comment sont faits les sites web, et bien d'autres choses. On vous promet que ça restera aussi simple que jusqu'à maintenant. On prépare aussi un format dans lequel on présentera des associations ou des entreprises et leurs métiers, pour vous montrer ce qui se passe derrière les façades de certains acteurs du web. On devrait même intervenir lors d'une conférence, on vous parlera de tout ça le moment venu. Pour améliorer nos interactions avec vous, on a mis en place différents outils. Est-ce qu'il ne serait pas temps de faire l'annonce, là Oui, oui, ça arrive je disais donc on a mis en place différents outils pour communiquer avec vous. Premièrement, il est possible de suggérer des idées et de voter pour celles que vous préférez sur notre site, QTG.fr, en cliquant ici. Ensuite, on a mis en place un Discord. Discord, c'est un logiciel qui permet de discuter, d'échanger, dont vous trouverez le lien en description. Il vous permettra aussi d'échanger entre vous à propos des différents sujets qu'on aborde, d'aller plus loin et aussi d'anticiper ce dont on n'a pas encore eu le temps de parler. Et maintenant L'annonce Oui Ah bah c'est pas trop tout. Et ça commence par une petite histoire. Vous vous foutez de ma gueule ou quoi Depuis qu'on est créateur sur Internet, on se creuse la tête pour trouver quel modèle économique on peut mettre en place, à minima pour rentrer dans nos frais, et sans monétiser nos vidéos avec la publicité YouTube ou Dailymotion, qui est intrusive et surtout qui trace les utilisateurs, ce qui est un des mécanismes qui permet la mise en place de la surveillance de masse. On a fait des schémas, on a eu des idées, on a tiré des plans sur un tas de comètes différentes, on a initié des discussions avec quelques youtubeurs un peu plus gros que nous, et finalement, on a eu l'idée de partager les fruits de notre réflexion avec une entreprise qui s'appelle UTIP. UTIP, en quelques mots, c'est une plateforme qui permet de soutenir la création sur Internet. Son objectif est d'offrir à chacun des moyens de rémunérer les créateurs du web. UTIP vous propose de donner de l'argent de manière ponctuelle ou récurrente, mais pas seulement. Vous pouvez aussi miner de la crypto-monnaie pour un créateur. Alors si ça ne vous parle pas, on fera une vidéo là-dessus. Vous pouvez lui acheter ses créations ou ses produits dérivés, et vous pouvez aussi utiliser votre temps pour aller voir une publicité qui ne trace pas les gens qui la regardent. Tout y est transparent, pour chaque action que vous pourrez réaliser sur uTip, vous saurez exactement ce que ça rapporte à votre créateur ou créatrice préféré. Donc nous sommes allés présenter nos idées à cette société, souhaitant les associer à notre réflexion. Et il se trouve qu'ils avaient des plans remarquablement similaires. Nous avons donc évidemment ouvert un tip-link, où vous pouvez nous soutenir, et nous allons fermer notre Tipeee dès que tout le monde aura migré sur uTip. Ça va trancher chéri Et pas seulement, l'annonce c'est maintenant, nous travaillons dorénavant chez uTip pour mettre ce plan à exécution. Et c'est super cool avec toute l'équipe on nous prépare des trucs énormes. Pour ceux qui se poseraient la question, ça ne change absolument rien du tout pour les vidéos de Qu'est-ce que tu geeks. Pour finir, merci à vous tous, c'est grâce à vous qu'on peut continuer. Et on ajoute une mention toute spéciale à tous ceux qui nous ont soutenus, qui nous ont fait des retours, qui nous ont écrit des commentaires, qui nous ont levé leurs pouces, qui nous ont donné des, des idées, bref, cœur sur vous. Sur ce, on vous souhaite un très bel été, profitez-en bien, faites gaffe au soleil. On se donne rendez-vous en septembre, et si vous ne devez retenir qu'une seule chose de cette vidéo, allez visiter notre tip-link. C'était Tom et Flo pour Qu'est-ce que tu geeks, salut